Pour le deuxième exercice, donc le plus simple, c'est de taper le texte avant. Toujours taper le texte avant la mise en forme, c'est beaucoup plus simple. Et donc une fois qu'on le met en forme, nous mettons le texte en surbrillance, donc en cliquant à droite ou à gauche de la ligne, en restant appuyé avec le clic gauche, on passe sur le texte et on relâche la souris. Le premier texte, nous le mettons en taille 14, qui se trouve ici, et en arial, là. Donc les polices étant ici, et on fait défiler avec la souris. Le deuxième, il y a une deuxième manière aussi de mettre en surbrillance, c'est de cliquer trois fois sur le texte. C'est la méthode que je viens d'utiliser. Donc on le met en italique et en gras. Le troisième, nous le mettons donc en souligné et ici à droite. Donc les icônes sont assez parlantes, ou sinon en s'arrêtant dessus, il est indiqué à quoi sert l'icône à chaque fois. Ce texte en centré est donc la couleur de police en rouge. Celui-ci, donc il est centré surligné en vert. Donc pour faire apparaître toute la palette de couleurs, nous allons sur le, la petite flèche. Hein, et l'arrière-plan en rouge. Pour la liste numérotée, donc nous mettons le texte en surbrillance. clic gauche, on maintient, on remonte pour prendre les trois. Et on clique sur la numérotation. Et enfin, pour la liste à puces, nous faisons la même chose avec l'icône d'à côté et voilà